Avant, j'étais technicien supérieur, je faisais des, des dessins de structures pour des sous-marins. Et donc aujourd'hui, je fais des fish and chips sur Stewart Island, peut-être le fish and chips le plus au sud du monde. <rire> Ce contraste entre des choses tellement différentes que la plupart des gens ne peuvent pas imaginer. C'est ça qui me plaît, c'est que les gens ont plein de facettes hyper différentes. On ne peut pas les ranger dans des catégories en fonction de leur métier ou de Tout quoi que ce soit d'autre.